Bonjour, c'est Franck de Aluminium. bienvenue dans mon atelier. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Euh, une vidéo un petit peu spéciale, euh, il y a quelques temps j'ai réalisé les back legs Mais j'avais fait un truc, j'avais laissé euh, l'assemblage ici de côté J'avais pas coupé à 6 degrés quand je vais le faire, je vous, avais, je vous en avais parlé Donc j'ai réalisé un petit gabarit en live il y a quelques jours euh, sur YouTube euh, Il n'y a rien de très compliqué, il faut juste faire très attention Mes petites mimines euh, vont être... Euh, le plus loin possible de la scie parce que je vais enlever, enfin j'ai enlevé la cape de scie. Donc c'est pas bien, je sais, mais des fois on n'a pas le choix de travailler sans sécu. Donc on prend les mesures qui vont bien, on essaye de faire des gabarits pour éviter de se blesser. Et là c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait un gros gabarit. Normalement, th théoriquement, je peux pas me blesser. Travailler sans sécu, c'est pas bien. Euh, faites ce que je dis, faites parce que je fais. Enfin bref, vous avez tous compris. Euh, le travail en sécu, c'est primordial Donc, On va se retrouver tout de suite dans l'atelier Sur la scie Et on va couper ça tout doucement Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, là j'ai installé un écran Là la petite webcam Je vais essayer de trouver une deuxième webcam Avec un grand grand angle pour que vous puissiez voir Ce que je fais dans l'atelier quand je filme mes lives. Alors quand je suis en live Alors, Un petit coucou, à l'instant des copeaux Je m'apprêtais à regarder son méga concours Des 22 280 abonnés Anthony si tu m'en donnes 11 140 je serai extrêmement heureux voilà je suis sur le banc de scie alors à l'aide de mon gabarit euh, de 6 degrés je vais couper ma pièce de bois la pièce est inclinée comme ça dans ce sens là à 6 degrés je sais pas si vous voyez un petit peu le truc et ma lame de scie va venir manger tout doucement quand je vais pousser mon gabarit elle va venir rogner la partie de bois qui est ici techniquement il n'y a aucun danger, il faut juste que je fasse attention à ne pas aller trop loin parce qu'ici il y a mon petit serre-joint donc euh, si ma lame de scie vient toucher mon petit serre-joint risque de prendre des petites pastilles carbure dans la gueule et me retrouver vite fait euh, chez les coupes chiasses à me faire euh, suturer donc ça ne m'amuserait pas donc vous voyez, il faut normalement travailler avec ça mais si je mets ça, je ne vois pas ce que je fais alors c'est sûr, c'est safe, c'est protect, il n'y a pas de souci, mais je ne vois pas ce que je fais Donc tout doucement, en mettant les mains le plus loin possible, je vais venir pousser mon guide pour pouvoir couper ce petit morceau de bois. Voilà, je viens de refixer avec l'aide de ma femme le morceau de bois sur le gabarit. Vous voyez la surface d'appui qu'il y a. Il faut bien veiller à ce que ça plaque sur la table. Il faut qu'il plaque forcément contre l'ajout du gabarit. Là, avec les sergents, il n'y a aucun problème. C'est Là, c'est l'heure de vérité savoir si j'ai bien travaillé ou pas. Alors vous voyez là, avec toute la fumée qu'il y a, vous avez l'exemple concret d'une lame qui est dégueulasse, que j'ai pas nettoyée, j'ai fait gros cochon, euh, il faut absolument que je la nettoie. Alors, elle est vraiment, vraiment, vraiment sale, et tout ce que j'ai coupé ces derniers temps, c'est un truc de dingue. Donc mon état de surface n'est pas trop mal je vais passer un léger coup de rabot pour pouvoir rectifier et enlever tous ces petits traits de, de scie là. Ah, voilà ce que ça donne ça veut dire que mon gabarit est viable il y a certainement des trucs à améliorer il faudrait éventuellement que je fasse une cape en, en, en plexi donc il y a certainement des trucs à améliorer euh, JC certainement va nous sortir des idées encore JC de JC Workshop va certainement nous faire des, des gabarits pour ça scie des trucs de dingue donc je pense encore m'inspirer de ces trucs parce Que mine de rien, le petit papy là il est excellent dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, pour ceux qui le suivent, je sais pas si vous avez vu, mais il a créé une chaîne jardinage. Je vous invite à aller vous abonner. Pour ceux qui aiment jardiner, c'est pas mal. Comme mon premier pied est coupé, euh, vous, vous souvenez, c'est ça part en biais donc euh, 6 degrés euh, par simple retournement de mon gabarit. Je vais pouvoir couper l'autre pied. Maintenant on va pouvoir repasser de l'autre côté pour pouvoir tracer, enfin raboter un petit peu euh, ces pièces là et tracer euh, les mortaises Bon vous m'avez vu couper euh, mes petits morceaux de bois là, avec un angle de 6 degrés Alors vous voyez ici on peut voir euh, le passage de la scie en avant et en arrière Alors euh, je vais devoir pour pouvoir avoir un assemblage nickel faire un, un état de surface nickel je vais utiliser donc mon numéro 62 pour raboter ça. Je vais y aller tout doucement. Alors j'ai un peu peur d'éclater le bois. Alors on n'est pas mal du tout. Mon premier angle à 6 degrés est parfaitement plan, j'ai peut-être un léger un léger différent, mais bon, ça va, il n'y a pas de souci. Euh, je vais passer sur le second et après je commencerai le traçage. La partie là est rabotée, donc elle est lisse, elle est d'équerre, maintenant il va falloir que je trace euh, l'emplacement de la mortaise alors la mortaise qui va venir ici et ici alors c'est pas très compliqué il n'y a, a rien de sorcier il faut juste que je respecte une cote alors cette cote elle est indiquée sur le pattern enfin sur le gabarit que j'ai réalisé 9 pouces 3 quarts alors ça fait 247,65 mm alors je vais arrondir 248 mm pour le bas de ma mortaise alors je vais contrôler alors il faut que je me prenne l'axe de mon pied là, alors j'ai 55 mm donc, ça me fait donc 27,5 mm voilà c'est ça et il me faut combien 248, hein, ça ne va pas être facile 148. Et si je prenais mon petit réglé qui va bien, je prends le bord de ma règle et je m'aligne sur le trait que j'ai réalisé. Et, euh, et ben ça va pas. <rire> Donc pour être sûr de mon coup, j'ai repris mes petits traits là de mon gabarit. Je me suis bien aligné en bas. J'ai reporté mes traits sur la partie de référence, sur la, trace de, la, part de, la face de référence. Donc comme j'ai tracé déjà mon euh, la partie euh, intérieure là, je vais la reporter forcément ici. Comme ça je serai sûr que ma mortaise sera exactement au même niveau sur les deux pieds. Ça m'évitera des, des déconvenus qui pourraient être un petit peu embêtantes. Donc là je peux les desserrer. Sachant que les mortaises vont être ici, et ici, ici, et ici. Donc maintenant c'est juste du report de trait. Je vais tracer mes, mes traits de ch sur chaque face, pour pas être embêté. J'ai tracé les deux côtés qui vont être usinés. La mortaise va venir ici, donc ce n'est plus ni moins qu'une entaille, hein. ne, ne soyez pas perturbé par ce que je dis, euh, c'est bien une mortaise selon Malouf. Alors, euh, je vais devoir à l'aide de la défonceuse usiner cette pièce là sur un demi pouce de profondeur, défonceuse ou je ne sais pas encore quoi, hein. ou à la scie euh, japonaise. Ensuite, euh, pareil de ce côté là, sur un pouce. Et un demi-pouce, alors c'est séchant, c'est tout en pouce, euh, mais bon, une fois que c'est converti, il n'y a pas de souci. Donc pour ne pas manger trop de matière dans, dans, la, dans, dans, ma, dans ma rainure, là, dans mon entaille, je la marque à l'aide du trusquin réglé à 1,5 pouce de profondeur. Voilà. Alors là, voilà, je vais couper cette entaille à l'aide d'une scie japonaise. Alors, quelle scie, selon vous, je dois utiliser pour taper là dedans dans cette matière là pour que ce soit ultra précis allez deux secondes euh, allez une dozuki ok bah, je peux pas vous allez pas pouvoir me répondre bien évidemment donc une dozuki avec euh, un dos euh, c'est un peu chiant parce que je voulais me servir d'un guide euh, pour aller droit ça va être un peu compliqué mais je vais quand même essayer de le faire j'ai euh, serré cette pièce là qui est parfaitement d'équerre parfaitement d'équerre bien aligné ici sur mon trait donc tout doucement à l'aide de ma scie japonaise je vais venir manger la matière Mais je fasse attention à ne pas aller trop loin et que je sois toujours en applique sur ma pièce de bois. Vaut mieux que je m'arrête avant euh, mon trait de trusquin plutôt que d'aller trop loin et avoir un, un petit pet, ça aurait, fait, ça aurait fait complètement dégueu. Donc là, je sais que mon trait est parfaitement d'équerre. et que je n'aurai pas de problème de... avec mon assemblage donc je vais déporter cette pièce là sur ce trait là alors je vais essayer de le balancer de l'autre côté euh, je ne sais pas comment je vais faire ou alors je me mets un petit peu en retrait et je tiens compte de l'épaisseur de ma lame c'est un peu le merdier là. sachant que je suis un petit peu embêté par mon établi euh, je n'ai pas beaucoup de place avec ce mur porteur je ne peux pas le péter donc je vais trouver une solution alors, voilà j'ai trouvé la solution. Euh, il suffisait juste que je retourne mon pied Que je le foute, euh, je le coince un petit peu comme je pouvais sur l'établi Et euh, remettre ma cale Alors là c'est parti Je vais couper le deuxième trait Alors c'est une coupe qui doit être ultra précise Elle doit être serrante sur le tenon il fallait bien que je fasse une erreur j'en ai fait une Et vous vous souvenez, si j'ai coupé ce morceau de bois à 6 degrés, c'est qu'il y avait une raison c'est que mes barreaux partent en, partent en biais euh, en partant du haut, enfin en partant du bas jusqu'en haut euh, en bas ils sont moins écartés, en haut ils sont plus écartés donc d'où la, la cale de compensation à 6 degrés et en fait je me suis gouré j'ai coupé ici en premier lieu alors que j'ai fait une grosse erreur j'aurais dû commencer ici et après avec l'aide d'une de de, équerre en venant m'appuyer sur ma face de référence qui n'est pas celle-ci mais celle-ci tracée comme ça voilà et venir couper dedans et eh ben voilà bon c'est pas très grave, je vais foutre du clinquant là-dedans, enfin du clinquant, j'ai un petit plaquage qui est super fin, là je vais en foutre 2-3 épaisseurs euh, je vais le coller et ça me permettra de ne pas péter mon morceau de bois quand euh, je vais commencer à recouper ici. Enfin, j'espère. Alors, euh, je vais couper le deuxième morceau. Alors, ce coup-ci, je ne vais pas faire d'erreur parce que j'ai bien tracé. Je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois, ça m'embêterait un petit peu. Donc, tout doucement, encore une fois, je descends avec la scie d'Ozuki le long de mon trait. Enfin, le long de mon trait, légèrement en retrait de mon trait. Je vais faire pareil par retournement pour ne pas avoir à manger mon trait du côté où il ne faut pas. Et de l'autre côté, je vais faire ma coupe avec mes 6 degrés aussi donc rien de difficile quand on fait attention à ce qu'on fait voilà euh, c'est con mais bah, vous voyez j'en ai payé l'erreur je l'ai réparé, ça ne se voit pas, ça, se, ça ne se verra pas De toute façon, c'est dans un assemblage donc il n'y aura aucun souci donc maintenant bah, c'est parti pour le siège je descends tout doucement cette, euh, cette mortaise avec ma scie Et voilà. Je suis sûr que ce que j'ai coupé, c'est complètement. Euh, c'est vertical. Enfin oui, c'est bien vertical, c'est bien droit, ça descend bien droit. Il n'y a aucun souci d'assemblage. Donc je défais le petit serre-joint, je retourne ma pièce. Je recoupe et il en sera terminé, des, des, des, des, sera terminé enfin, des assembl de la découpe des assemblages Alors vous voyez c'est un peu le bazar, il y a des traits partout, c'est un petit peu dégueu Pour euh, enlever le surplus de matière que j'ai euh, dans, dans cette partie là, dans mon, enture, dans, mon, dans mon entaille Je vais utiliser la défonceuse pour enlever en faisant très attention la matière. Alors euh, c'est peut-être pas trop safe, je vais faire un test on verra bien ce que ça va donner. Alors avec la fraise hélicoïdale ça marche, ça marche super bien, c'est euh, propre il faut juste faire attention à ne pas manger ses traits forcément ça pourrait devenir euh, très embarrassant donc si on y va bien tranquillement qu'on tient bien sa défonceuse en main il n'y aura aucun souci alors on pourrait essayer avec des gabarits et compagnie mais là je pense qu'on peut le faire à l'arrache enfin, à, à la volée pardon euh, ça donne du piquant encore une fois à la démonstration Je avec ma défonceuse, je me suis arrêté avant mes traits, il me reste un petit peu de matière. Donc, à l'aide du ciseau à bois, je fais sauter la partie qui me fait chier. Et voilà. Donc, maintenant, on va jouer de la, de la guimbarde. Donc, avec la, de la guimbarde, je vais venir finir parfaitement mon fond d'entaille. Je vais y aller successivement, euh, enfin, avec des pas successives. Ok. C'est bon. De la gambarde, je remonte mon fer pour pas faire des, des trop grosses passes. Je retourne pour éviter l'écoulement. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant. Ouais, c'est bon aussi, c'est un petit J'ai eu un petit doute. Maintenant je vais faire l'ajustage à proprement parler du... du tenon sur sa mortaise. Donc il n'y a rien de bien... bien méchant, mais bon, et c'est long, c'est chiant, mais il faut que ce soit fait aux petits oignons, faut pas qu'il y ait de jeu du tout. Voilà, il faut que ça rentre comme papa non, maman. dans maman. Normalement, quand vous rentrez dans maman, il n'y a pas de jeu. Alors, j'ai installé la défonceuse sous J'ai mis ma fraise à quart de rond avec roulement. Le roulement vient parfaitement euh, tangenter mes deux. Euh... à un trou Donc si j'en euh, si mon roulement dans ce trou là bah, Ça va me faire un truc assez dégueu Ça va me faire un assemblage moisi Et j'ai franchement pas envie encore une fois De foirer cette pièce Donc je vais venir plaquer ma pièce de bois Comme ça sur Ah bah je suis emmerdé Et ben bah, voilà Ça ne passe pas Il va falloir que je fasse une contre joue j'ai dû, euh, dû enlever le guide, euh, mon gros guide euh, de, de, de défonceuse parce qu'en en fait il était trop haut Le pied quand je le mettais pile poil comme il faut en applique le, La courbure du pied là venait buter contre le guide supérieur Même euh, avec des joues euh, rabaissées ça aurait posé problème Donc je me suis fabriqué un petit guide euh, rapidos à l'arrache Juste avec une lumière pour pouvoir passer la, fleur, la, la, la fraise pardon je vais usiner comme ça alors bah, l'extraction des copeaux bah, va se faire euh, par en dessous euh, malheureusement j'ai pas de caisson pour aspirer donc je vais en prendre plein la gueule je vais mettre mon masque, mon casque anti et mes lunettes et euh, je vais euh, faire cet usinage là tranquillement Voilà. je pense pas avoir fait de bêtises mais avant de passer mes morceaux de bois je vais quand même faire une pièce d'essai Ça force un petit peu sur l'assise, donc je vais reprendre tout doucement un tout petit peu euh, la largeur de mes entailles. Je ne vais pas enlever grand chose, c'est juste histoire de dire que ça ne force pas trop, que ça n'éclate pas mon bois. Donc j'en enlève un minimum. Hop là Il n'y a pas grand chose à enlever, mais le peu, le peu que j'enlève me facilite le passage forcément. Maintenant, l'heure du test. Et voilà. Alors, bon, ne vous inquiétez pas, il hein, y a du jeu, c'est normal. C'est que il faut le positionner parfaitement pour qu'il soit bien, bien en appui sur mon assise. donc je vérifie la deuxième, voir si ça rentre parfaitement à mon avis ça doit forcer aussi c'est quasiment brut d'usinage donc on va voir ce que ça donne alors ça rentre en forçant de ce côté là, ouais, ça couine donc c'est pas très bon et là ça va donc je vais reprendre Cette partie de l'assemblage, enfin cette partie là en dessous, pas celle du... pas cette partie là. Je préfère usiner, enfin usiner, enlever de la matière sur la partie qui est en dessous de l'assise. Parce que si je fais une boulette ici, ça va se voir. Enfin ça va se voir, non ça se verra pas. Mais ça va limiter aussi les, les erreurs. Donc je vais enlever tout doucement la matière que j'ai en trou ici. Il n'y a pas grand chose. Je vais y aller tout doucement. pas mal, ça force encore un peu donc voici un petit aperçu de ce que ça va donner avec les jambes les back legs montées sur l'assise j'ai un peu de mal à le fixer c'est normal ça force un peu, il faut que ça force, donc je vais les rendre plus doucement. Voilà en gros ce que ça va donner. Alors ici euh, j'ai tracé ce que je vais devoir couper, alors je vous cache pas que j'ai eu un petit peu euh, là en gros en gros stress, euh, parce que là franchement j'ai pas trop le droit à l'erreur, alors euh, je sais... Je vais travailler à la volée, c'est pas bien, mais il n'y a pas trop le choix. Hélas, je vais être obligé de faire comme ça. Alors, j'ai ça à enlever ici, donc forcément euh, sur toute la, la hauteur. Hop, pardon. Et je vais avoir ça aussi à enlever. un tracé là, euh, c'est la forme que je vais devoir couper, ça s'appelle les oreilles donc euh, euh, je vais couper ça tranquillou, il n'y a, a aucune difficulté hein. euh, il faut juste que je suive le trait, sans le mordre bien sûr c'est ce qui va permettre de... c'est ce qui va commencer le galbe de mon, mon appui tête bon, enfin vous verrez par la suite, je vais pas trop en parler donc ça va pas faire sur les deux jambes arrière bien sûr évidemment et une fois que ça sera fait il faudra que euh, sur cette oreille là je fasse un creux alors c'est euh, un galbe enfin encore un galbe ça va être un petit peu chialé à faire mais ça va... je pense que ça va bien le faire Ici j'ai une petite coupe à 6 degrés à faire. Donc euh, je la fais à la scie euh, japonaise. Ça sera vachement plus simple. Je suis sûr d'avoir une précision assez sympa. Euh, et ça va me permettre d'avoir un trait un trait de scie, enfin un trait de scie, une coupe euh, quasiment euh, lisse. C'est-à-dire je, je vais pas avoir besoin de revenir dessus au rabot, ou quasiment pas, par rapport à la scie ruban qui risque de laisser des, des, des grosses traces euh, du au pas d'usinage. Donc le pelure là ça veut être de s'aligner et de respecter l'angle. Alors je vais y aller tout doucement, voilà vous voyez je suis parti en sucette. Et voilà, alors là mon état de surface il est quasiment parfait, il n'y a aucun souci. Alors je vais juste enlever le petit bout de matière qui reste qui n'a pas été coupé tranquillement au ciseau ou au rabot enfin je pense que je vais le faire au ciseau ce sera plus simple mais là ma coupe elle est je vous dis elle est quasiment nickel alors vérification bon, évidemment ouais c'est pas mal et voilà rebelote pareil la même coupe sauf que c'est sur l'autre pied alors on fait très attention bon là je vous disais, mon angle il n'est pas tout à fait assidolé je suis parti un petit peu en cacahuète. cacahuètes euh, merde, je peux pas le tester avec ça, ça ne passera pas donc je vais devoir faire un petit, un petit réajustage euh, mais il n'y a, a rien de bien méchant hein. C'est la fin de cette vidéo comme vous avez pu voir j'ai repris les pieds alors j'ai pas fait grand chose de plus les entailles le quart ici le quart rond ici et euh, la, coupe. la coupe à 6 degrés ici alors euh, je l'ai rectifié elle est parfaitement à 6 degrés ah, aucun problème alors euh, s'il y avait un problème il y a une petite, technique, une petite technique que vous découvrirez dans une des prochaines vidéos si j'avais besoin de l'appliquer même si je n'ai pas besoin d'appliquer, je pense que je vous les montrerai. Ensuite, euh, ouais, je vous l'ai dit, le quart de rond ici a été fait. Il me reste. Alors, je ne vais pas le filmer parce que ça n'a pas grande importance. Euh, le perçage ici pour mes deux vis et le perçage ici pour euh, la fixation de la coudoir. Et le reste, je le ferai quand tout sera assemblé. Alors, c'est-à-dire les rond ici vont être faits à la lime ou je ne sais pas comment encore à la fleureuse, enfin je n'ai pas encore décidé le, comment j'allais le faire je ne peux pas trop m'avancer dans les usinages euh, ici enfin les usinages où partout il y a des arêtes euh, cassantes, tranchantes euh, parce que ça me fait euh, je préfère l'avoir sur pied quitte à en chier avec euh, ma rape, euh, enfin toutes mes rapes et compagnie, euh, plutôt que de faire une boulette ça serait dommage d'en arriver là et de faire une grosse connerie alors, j comme euh, vous, comme je vous le disais, j'ai encore pas mal de boulot dessus. Sur ça, mine de rien il y a encore du travail. Mais il faut que le fauteuil soit monté. Donc, voilà. J'espère que cette deuxième partie sur la réalisation des, des, des back legs vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques positives ou négatives, comme d'habitude, vous les inscrivez en dessous dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Je ne censure personne. Euh, je tiens compte de vos, de vos remarques. Il n'y a pas de problème. Euh, si je ne réponds pas euh, tout de suite, en général, dans les 3-4 jours, je réponds. Alors bien sûr, si vous me mettez des commentaires sur une vidéo il y a 6 mois, je ne vais peut-être pas forcément le voir. Euh, peut-être qu'un jour, je le verrai j'y répondrai. Mais essayez de, de mettre sur la bonne vidéo, parce que des fois, j'ai des commentaires qui ne correspondent pas du tout avec la, la, la, avec la vidéo en cours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Franck pour Créolinium.fr. A bientôt les amis. Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.